Salut se retrouve pour vidéo Aujourd'hui, je vais vous montrer des euh, passages de Mario 64, mais mal traduits. En gros, c'est moi qui les ai traduits. Vous allez voir les traductions que j'ai faites. Après, on va retourner sur le game. Tout simplement parce que... Euh, euh, voilà. Tout simplement parce que... Voilà. Alors, je vais éviter d'appuyer sur pause parce que ça plante. Si j'appuie sur pause, parce que... Euh, il y a les toits secrets et tout ça, c'est marqué, mais après ça plante. Donc, on va éviter d'appuyer sur pause. donc Ouais. On va éviter faire ça. Donc 120 ça, étoiles. Ok, regardez, les noms sont buggés. Hein, les noms des niveaux sont, sont buggés. C'est comme ça. Voilà. Donc là, vu le canon est ouvert, lui il va nous parler. Il va nous dire Hé hey Mario, j'ai un stack de diamants sur Minecraft. Ah, tu veux que je le canon Ok, donc. Je t'en fous de ma vie. <rire> C'est triste que oh. ils parlent de Minecraft et Marie sont branlés. Vas-y au volcan. Qui va le cul du roi bonbon Et, alors, et euh, ça te dit qu'on fasse la course où il était ce con <rire> Allez go vas-y. Allez ouais, on va où il était ce con. T'as raison, euh, j'ai quand même du mal à me rouler parce que sur les écritures de 1964, c'est un peu bizarre. C'est moi qui sais pas écrire tout simplement. Non, désolé pour les formes d'autographe, mais c'est plutôt marrant. Je me souviens pas de ce, ce, ce vocabulaire dans Mario. Ah si, dans un youtubeur. <rire> Je me souviens pas du, euh, du vocabulaire. Après, on va faire esprit de perdre parce qu'il nous dit euh, autre chose, hein, qu'on gagne et on perd. Voilà. Et traduit ça aussi. Il faut éviter d'appuyer sur pause. Oh mon jeu. Ah oui, c'est ultra bugué. Je vois pas exit euh, ni euh, résumé. Bon, c'est pas grave. Et la prochaine fois, j'ai de... de traduire aussi, les.. Euh... Bon, c'est peut-être la version de, de Projet 64. voilà euh, bon, j'ai pu appuyer sur pause, hein. Il n'y a pas de soucis. J'ai bien fait l'honneur. Donc, euh, j'en ai envie de voir les derniers de Koopa. Il veut dire. Allez, toi Koopa. Ah, il arrive. Allez, Koopa, qu'est-ce que tu vas dire quand, quand j'ai gagné Franchement, enfin, je ne rappelle plus, je viens de le faire, mais je ne me rappelle plus. Tu... Ouf. Ouf, ouf, ouf. Oh putain, tu es rapide. Bon, tiens, je te donne cette étoile. Bon, ah, il me dit putain. Oh, est que putain est bon. Ok, merci. De il évite de être vous avez un camp. hop là je suis au greek grec costume donc il euh, y a hein. le robot bomb qui nous dit quelque chose on va faire le robo-bomb hop le robot bomb nous dit quelque chose clairement lui je l'ai pas traduit je pouvais pas en gros Il n'y a, a pas tous les dialogues que je pouvais traduire parce qu'il n'y avait pas tout en fait. Euh, ah oui Ah oui Après je vais vous montrer Todd. Après je vais vous montrer Todd. j'ai aussi... Euh, je vais vous montrer le dialogue que j'ai modifié avec Todd. Donc, voilà. On va aller jusqu'au bon c'est ça euh, qu'ils utilisent les gens qu'ils ont fait mal Dune en 64 euh, c'est ça qu'ils ont utilisé pour faire ça ce que je disais ah, Un peu trop bas, on va le faire là, juste là. En fait, je jette trop bas normalement. Euh, il me dit, eh, un tricheur, toi. Non, non, non, non, non, il est pas très content. Du coup, il revient. Voilà, j'ai pas fait trop. Tu dois me battre sur le ring et pas en devoir, sale tricheur, sale con. y euh, ouais. est un peu vénère, euh, vénère, euh, vénère, euh, vénard. Euh, euh, le Z, c'est la petite étoile. Pourquoi ça remplace par un Z oh, Ça, je sais pas. Je demande demander euh, à Nintendo. Parce que, bah, bah, je pense que. Quoi Tu m'as venu Comment Je baille je... Alors, des bottes de. Mais oui, je baille bye. bye Oh Hop là Il y a plein de messages et tout. Bon, maintenant, on va essayer de gagner pas maintenant Parce que j'ai envie de voir tous les dialogues. Vas-y on va euh, parler avant d'avoir on va parler à on va parler à... à elle là bon le son dialogue a aucun sens parce que son le canon est déjà ouvert hé mmh. mmh. hey Mario j'ai des... des instincts de diamants sur Minecraft, Il Minecraft quoi. tu veux ah tu veux que... que je ouvre le canon ok donc, <rire> de manique, quoi. Ah, non, je pas... donc ça c'est aussi traduit mais je vais pas bien j'ai ah, lui il n'est pas traduit sur cette ses... sur ses... note sur ses... Donc, oui, Coupa, voilà. On fait la course. Voilà. On l'a déjà vu ce dialogue. Donc, euh, on va laisser gagner Coupa. On va laisser gagner Coupa. Je crois qu'il fait 1 minute 30. Alors, déjà, ça commence bien. Je crois qu'il fait 1 minute 30. On va l'attendre Ah merde! Ça passe, ça passe. Que ça avait planté bon ça a pas traduit je suis déçu bon on va parler à Todd à Todd à Todd. on va parler à Todd Mario oh, on est enfermé dans le château et puis j'allais mmh. aller dans les murs à ah, ça à cause de ce bâtard de Potter ah ouais à tuer un truc comme ça euh, fini. Euh, le roi ou normalement il y a une traduction mais je sais pas pourquoi il n'y a pas de traduction coupable euh, à la fin de la vidéo oh, on va passer Bad Bowser final. Oh, mon dieu c'est bugué de ouf <rire> C'est bugué le titre Le titre du niveau, il est bugué. Franchement enfin, vous pouvez mettre ce que vous voulez, pas une traduction mal traduite non plus, mais... Vous pouvez mettre quoi, ce que vous voulez en fait. On est Mario Ah oui on est Yoshi aussi. Yoshi je l'ai fait aussi. J'ai un peu traduit Yoshi, c'est tout. Je crois qu'il parle du main, un truc comme ça, et j'ai dit, oh non, non, non, enfin, je sais plus ce que j'ai dit. En fait, j'ai fait, bon, tant pis, j'arrive pas à monter comme ça. On va monter comme ça. Je suis très mauvais en est 64, je, je suis devenu mauvais erreur, <rire> je n'ai plus joué. Salut ça, <rire> j'espère que ça a bien été sauvegardé, et si ça n'a pas été je vais te péter la gueule. Ah, ah t'es comme, comme ça. <rire> enfin Normalement, il nous dit, euh, ouais, euh, on a construit nos vos maisons et tout. C'est comme ça que vous nous remerciez. C'est comme ça que vous nous remerciez. Non, je suis mort. Fin. <rire> oh non, j'ai mis fin à la fin. Ah, c'est drôle ça. Ah, ça m'a fait rire, mais pas rire en bon, On va faire la scène finale bouger ça parce qu'en fait on va reset. Je crois que c'est le seul dialogue là-dedans. Ah non il y a le ping-pong et le, le bonbon bleu. On va aller au niveau 4, juste pas peu Il y a les toes avec les étoiles aussi. Je vais vous montrer les dialogues, tous les dialogues que j'ai fait. Il y a elle, je crois qui a été traduit. Salut, je vais te préparer un canon pour toi. pour mourir. Ah, d'accord. Ah, c'est ah, pour mourir euh, le canon Ah oui, pour se jeter dans le vide là-bas Ah. Ah, non, ok, d'accord, il veut ma mort. Ok, c'est très gentil. On va aller chez Bowser parce que j'ai un dialogue. Ah, c'est con, comme... Ah, con comme, comme dialogue, oui. Après ce dialogue, les portes. Oh, ça j'ai pas fait si vous voulez un épisode 2 je refais des traductions pour deux. ah ah oui ah oui vu que ah oui, j'ai pas de dialogue parce que Si je fais pause, ça me dit que c'est une erreur. Ah non, j'ai eu ça au Ah, et voilà. Ok, c'est bon. Je suis trop peur. que j'étais obligé de recommencer tout. Ok, c'est pas grave. Il y a une plantation. Je sais pas Fatal oh, erreur, voilà c'est ça, euh, c'est mmh. celui-là qui fait planter le jeu donc on va éviter de y aller sur pause Je sais pas pourquoi ça ne fait pas euh... bon. on va faire redémarrer la à arrisette. Ah non c'est vraiment un plantage celui-là. Merde Merde Au je suis en deux parties la vidéo J'ai ça marche pas ah, Parce qu'en fait ça va arrêter la. Oh, voilà désolé euh, ça, ça a planté donc je vais éviter de regarder euh, je vais éviter de regarder euh, pause alors c'est pas grave ça plante ça arrive donc euh, je sais pas quoi faire là pour euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire on pourrait faire, on pourrait faire euh... ah oui les deux autres on va faire on va faire le une étoile et aussi on va faire on va faire un beau mais on va, on va monter tout en haut Il a été traduit Future Mario. Oh un... Enfin, lui il n'y a... a pas de français, c'est bizarre. Bon, c'est pas grave, on m'a vu de temps en plus. Si vous voulez un épisode 2, je fais toutes les traductions du jeu. Tu as ce cet là il a été bien traduit, c'est euh, que ça va pas être fait, c'est pas grave. Tiens, Mario une étoile. Ah, lui, il a été fait. Waouh, c'est ça, le dialogue qui nous dit. Tiens, Mario une étoile, j'ai rien à dire. Après le on va aller voir Yoshi, Tiens, quand on sera là-bas. On va idiot après la scène avec Peach, parce que c'est que avec Peach que j'ai traduit ça, donc on va aller vers Peach. Vas-y je vais faire le niveau 8 hein. oh, je vais faire que deux vidéos oh, je suis en train de dire alors texture donc on va faire Bowser On va faire des sauvegardes rapides à chaque fois que oh, <rires> c'est que bizarre oh, bizarre non direct Bowser j'ai pas modifié son. Je crois que j'ai modifié son quand il meurt et pas quand il part ou quand il penche Non, j'ai pas traduit ça. vu okay. euh, ça. Maintenant, je crois que ça je pouvais pas. Je crois que ça, ça je pouvais pas. On va aller voir Yoshi. Alors, j'ai dit. que je fais. Sauvegarde rapide. Le mec il fait des sauvegardes rapides. Allez Hop là J'en je fais une au cas où. Là, je tourne. Sauvegarde euh, rapide sur les enjeux, non. Là je vais nulle part, je fais ça aléatoirement. Et raté. est raté. Là, je vais, on fait charge rapide, ça bug. Attends, il y en a une juste là. Voilà j'ai réussi, je vais essayer. Faire vitesse euh... Ah ouais. On va faire ça. T'es Bon, je fais spray. Je vais vous dire parce que c'est surtout vers la fin du dialogue <rire> parce que c'est n'importe quoi. Après on va aller voir Yoshi. Après, on va faire la lettre de pitch Mario, bon ça c'est Nintendo qui fait. Les pouvoirs du château ont été restaurés. Tout ça grâce à toi. Et tout ça grâce à toi, merci. Merci Mario. On va te faire un truc spécial. On va te faire un truc spécial. allez y, allez -y faites un truc spécial pour Mario. <rire> hein Mario <rire> Maintenant on va voilà d'accord Mario <rire> Ah non j'ai pas parce que le dialogue <rire> Ah non Bon du coup on va remarier là <rire> Mal. Alors on va aller voir Yoshi. J'ai 120 étoiles. 122. Je sais pas tirer. <rire> ça tombe bien. C'est qu'en fait j'ai mis... C'est trop. C'est pas grave. Ouais. Salut Yoshi, ça va C'est la première fois que je vous montre Yoshi. Comment ça Mario Ça va, tu bosses hein Enfin, tiens, je te donne son vie. <rire> ah ouais, c'est comme euh, rapide euh, le dialogue avec Yoshi. Mmh. Euh, tiens, je te donne son vie. Allez, je fais ce que tu veux. Avec lui. Ah, Mario, t'as battu Bowser. Enfin, j'te... tiens, je te donne son vie. Le <rire> mec il est passé combat Bowser, quoi. Je me suis ici. Ah, <rire> c'est littéralement un suicide. Ouh, la fin. Ah voilà. Regardez le beau saut. quand on va sur la lettre. On va aller sur la lettre, Oh ta gueule, <rire> il est chaud. super en 64. voilà ouais, un peu différent quand même, hop là, c'est pas que c'est du et tout, ouais je pense que c'est voilà, lettre de Peach, je vais lire, cher Marius, si tu peux bien au château, je t'ai préféré un exceptions pour toi, bye bah, connard, <rire> après on aurait <rire> le gâteau, on... mm -mm. <rire> ok, voilà. Donc voilà, on va s'arrêter là après le dialogue de la lettre. C'est quoi Après le gâteau, Très mmh. mmh. mmh. bien. Merci mmh. à tous à regarder ce mince 64. Ah, 64, mal traduit par ma part. Donc euh, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis. <rire>